Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Therapist où on va continuer aujourd'hui la série sur le football suisse car après avoir analysé le nouveau visage de l'équipe nationale sous Murat Yakin, on se penche aujourd'hui euh, sur le FC Zurich d'André Breitenreiter l'outsider qui vient de remporter la Super League 13 ans euh, pour, la, enfin, pour la première fois depuis 13 ans et cela notamment avec deux très jeunes joueurs euh, remplis de potentiel dont vous retrouverez une mini-analyse pour conclure la vidéo. Avant cela, on va d'abord euh, s'intéresser au collectif, euh, en commençant par brièvement parler du comportement sans ballon du FCZ, avec une, une image euh, avant de passer ensuite aux séquences vidéo. Quand l'adversaire cherche à construire depuis la défense, euh, c'est une équipe qui se positionne très haut dans l'axe pour inciter le gardien et les défenseurs centraux à jouer long, car euh, leur ligne de défenseur est généralement synonyme de... De surnombre avec les deux pistons qui rejoignent les trois centraux. Et sans ballon, bah, Duric est aussi très bon pour ne laisser libre que le latéral adverse du côté opposé. Vers qui il est souvent difficile et, et risqué de changer le jeu. Et, et comme celui-ci est, est lointain, les joueurs ont le temps de, de se repositionner le temps que la, la passe arrive. Donc on voit ici ce latéral du côté opposé qui est laissé libre. Mais il y a un Durico à proximité et un autre proche du gardien qui compliquerait ces, cette passe. Mais, mais surtout la passe vers le, le de, défenseur central en l'occurrence comme, comme indiqué. Et euh, ce qui reste encore à mentionner ici c'est qu'il ne vaut mieux pas prendre le risque de jouer vers un milieu dans l'axe. Car Ousmane Doumbia euh, sortirait sûrement à fond sur lui pour récupérer euh, direct le directement le ballon très haut. Le, le, le FTZ s'est créé beaucoup d'occasions dangereuses comme ça cette saison. C'est pour cela qu'au-delà de ses qualités qui, comme vous allez le voir ensuite, ne se limitent pas seulement à la récupération, le frère du, du fameux Sedou a, a sûrement été le joueur le plus important de l'effectif de Brighton writer cette saison, étant donné qu'il est le seul à avoir ce, ce profil-là. Son excellente capacité à répéter les efforts en, en termes de course est en effet nécessaire au milieu pour compenser celle de L'expérimenté euh, Blerim Jemaili, qui amène lui du, du caractère à cette équipe, tout, tout comme le gardien et, et capitaine Yannick Brecher, autre enfant du club également décisif dans sa surface. Mais si l'équipe adverse arrive à s'approcher de cette surface, le, le FCZ ne, ne reste pas moins dangereux en, en raison de la menace que représentent ses contre-attaques. Celles-ci sont souvent initiées également par Ousmane Dumbia, comme ici, où on le voit déjà courir vers le porteur du ballon pour l'empêcher d'avancer et frapper. L'ivoirien va ensuite récupérer le ballon et également se projeter vers l'avant, ce qu'il fait aussi assez souvent, et vous verrez qu'il va, après, éliminer un joueur adverse sans même toucher le ballon. Je vous laisse apprécier, ça arrive, voilà. Un autre joueur clé du FC Zurich apparaît maintenant à l'écran, c'est le deuxième meilleur buteur du championnat, Hassan Sisei, et qui a donc l'habitude de rester haut dans l'axe quand, quand son équipe défend bas pour ensuite profiter de sa vitesse dans les grands espaces, mais aussi de son intelligence dans ces situations comme ici où il va sprinter en avant et légèrement vers la droite ensuite pour, pour créer de, de l'espace pour Wilfried Nyonto en, en profondeur. Car on ne le voit pas à l'écran, mais il y a, il y a bien un, un défenseur à gauche du cercle blanc et rouge. Et, et celui-ci va justement être contraint de suivre Sissé et ainsi libérer la ligne de passe vers Nyonto. L'intelligence d'Asan Sissé ne, ne s'arrête cependant pas là, puisqu'une fois dans le dos du même, du même défenseur, il va brièvement réorienter sa course horizontalement pour éviter le... Le hors-jeu est bien indiqué à Wilfried Nyonto de quel côté du défenseur il souhaite recevoir le ballon. La frappe de Sisei va ensuite être bloquée par le gardien. Voilà. On arrive maintenant à la deuxième séquence qui eu une autre contre-attaque que je voulais vous, vous montrer. Hassan Sisei est cette fois-ci parti de sa position axiale pour se rendre euh, disponible sur les côtés où, où il y a de l'espace avant de, de se proposer en profondeur à nouveau. Mais plutôt que de lui repasser directement le ballon, Ousmane Lumbia va réaliser une superbe feinte pour que d'autres coéquipiers aient le temps de, de se joindre au, au contre également. Il va vraiment faire semblant de passer à Sisei jusqu'au jusqu dernier moment, parce que vous pourrez. Euh, et ce que vous pourrez aussi apprécier, c'est la course du, du piston gauche Adria, Adrian Guerrero, qui va se retrouver à, à la conclusion de l'action, alors qu'il n'est pas si haut que cela à, à ce moment-là. La montée d'Adrian Guerrero, et sa tire, son tir sera arrêté par le gardien. Voilà, on va retrouver ces, ces courses vers l'intérieur de Guerrero dans, dans la séquence qui arrive, mais, mais comme la, la qualité n'est pas terrible ici, je voulais d'abord indiquer d'où part le ballon en question. Voilà, maintenant vous savez. On aura le, donc le, le grand Kramer à la réception ici, ce, ce qui facilite les, les choses, tout comme le, le comportement d'Adrian Guerrero et, et de tosin qui se sont rapprochés du Slovène pour maximiser les chances de, de récupérer le ballon dans, dans cette zone. Le petit triangle qui forme va, va permettre à Guerrero de, de recevoir ce, euh, le ballon dans sa course, bien aidé par celle de, de Tozine qui lui crée de l'espace en partant lui-même justement aussi vers l'avant. Car même si Hassan Cissé est plus important que, que Kramer et, et Tosin, ces deux, ces deux ont, un, un, ont un profil assez similaire aux au Gambien, ce qui facilite les, les différentes possibles associations en, en duo entre, entre eux. Les trois sont, sont en effet des joueurs précieux pour prendre la profondeur en, en contre grâce à leur vitesse et, et peuvent, servir, peuvent servir de cible pour jouer long comme, comme ici avec Kramer. Mais les quoi euh, ça va aussi tirer profit de toute la largeur du terrain devant, en formant une ligne de 5 joueurs dans leur dans leur phase de possession de, de temps en temps, parce qu'en plus des deux latéraux, le 10, euh, Antonio Marquesano euh, rejoint généralement aussi les deux attaquants devant. Positionner ainsi, bah, progresser est souvent synonyme de, de course opposée, comme ici à à l'écran, en partant en profondeur, Krama attire avec lui deux défenseurs balois dont celui qui se situe entre le Slovène et Marquesano. Ce dernier va lui emprunter le chemin inverse en redescendant un peu pour demander le ballon dans les pieds. Et donc on va maintenant pouvoir apprécier aussi la, la passe de Meragic. En plus de ses frappes euh, euh, des deux pieds, hein, très, très bonne qualité à ce niveau-là, se rendre disponible est vraiment une, une qualité d'Antonio un, Marquesano euh, que, que ce soit dans, dans les petits espaces surtout, ou bien même des fois, hein, des fois même en, en profondeur. Ici, on le voit déjà entre les lignes défensives adverses où il va recevoir une belle passe d'Aliti qui aura pris la bonne décision de monter pour venir soutenir Guerrero qui écarte qui est, qui est à gauche sur la ligne. Et sur l'autre côté, c'est Boraniasevic qui va venir donner de l'amplitude puisqu'après une rapide réorientation de Marquesano, le piston droit va arriver en profondeur au bon moment et au bon endroit puisqu'il veille très bien à ne jamais arriver trop tôt dans, dans ces situations. Je, je vous laisse apprécier la séquence. Attendez. Voilà, ça vient. Donc De nouveau, on a marqué très qui occupe ce, ce rôle-clé euh, entre les lignes devant. Voilà. Et la frappe sera au-dessus. Cette bonne capacité d'anticipation de, de Boran Zewitsch est, est notamment très utile pour récupérer le ballon et ensuite initier des contres, même si ce n'est ici pas lui qui aura finalement récupéré le ballon. J'ai choisi cette séquence pour présenter un peu davantage Wilfried Nyanto, qui, qui est un des deux très jeunes à avoir joué un rôle clé dans ce titre. Mais ce n'est pas lui qu'on va directement retrouver, puisque Ousmane Dumbia, encore lui, va, va faire une feinte avant... Il est vraiment très bon dans ce registre. Je vous laisse apprécier. Il va faire mine de, de passer la balle de l'autre côté vers Guerrero. Et en fait, il va transmettre à Tozine. Voilà. On retrouve Boranjazewicz, superbe feinte. Que vous aurez donc aussi pu apprécier cette feinte de Boranjazewicz. Qui va ensuite effectuer un superbe centre pour, pour Nyonto, dont, dont la course sera parfaite. Il la démarre au bon moment pour se, se retrouver à la limite du hors-jeu au, au moment du centre et cela justement dans le dos du défenseur de, de Young Boys qui, qui regarde le, le ballon. Ensuite, la tête de l'Italien est aussi excellente. Voilà. Hop. Deuxième séquence c'est cependant euh, aussi nécessaire pour apprendre à connaître ce joueur de, de seulement 18 ans euh, ici plutôt que de de recevoir le, le ballon d'eau au but, il va s'orienter de façon à pouvoir partir directement vers l'avant en effectuant un contrôle avec la jambe éloignée, un petit détail qui, qui fait la différence, tout comme son orientation du corps et la prise d'information qu'il va, qu va faire en, en tournant la tête pour scanner euh, derrière lui, derrière lui euh, auparavant. Je vous laisse apprécier, voilà le scan, contrôle jambe éloignée, et il démarre. Ensuite, il va à nouveau très bien orienter son corps en tournant le dos au défenseur qui sort sur lui. Et après, son explosivité et son agilité va lui permettre d'être très efficace dans les petits espaces en, en driblant dans la surface, même si je pense que ce serait difficile de reproduire cela dans un championnat où le niveau est plus élevé. Si j'étais taux, euh, je ne rejoindrai en effet pas un championnat trop élevé tout de suite, surtout qu'il qu a plutôt eu un rôle de, de souple sub cette saison, euh, contrairement au, au deuxième jeune avec qui je compte conclure cette vidéo, Bechir Omeragic. Le Suisse de 20 ans est lui bien titulaire indiscutable, il va sûrement rejoindre un, un très grand championnat cet été, euh, sûrement même un très grand club. Ce n'est pas surprenant quand on, on connaît ses qualités que, que je vais illustrer avec cette dernière séquence. Même si on ne le voit pour l'instant pas à l'écran, il va très vite apparaître en sortant sur Endoy, qui, qui lui ne s'est toujours pas orienté pour recevoir le ballon alors que, alors que celui-ci est déjà parti dans sa direction. Omeragic va lui montrer à quoi ressemble une bonne anticipation, un aspect sur lequel il, il est vraiment irréprochable. Avec ballon, euh, Betchir Omeragic est ensuite très bon en termes de... De passe mais aussi en termes de de, de, de conduite puisqu'il ose s'engouffrer dans des espaces jusqu'au jusqu bon moment pour délivrer une passe car ce n'est pas encore le bon moment ici, en effet Pavlovitch est, est là déjà prêt à suivre Tosin qui part en profondeur si bien Komeragic va continuer à avancer avec le ballon jusqu'à ce que le défenseur balois se, se soit retourné et c'est seulement une fois que, que Pavlovitch aura tourné le doigt à Tosin, Komeragic va, va transmettre le ballon à, à son coéquipier voilà, il s'est tourné, et la balle arrive. Et l'action se termine. Oh Pardon. Voilà. La Suisse a donc là un, un central vraiment très prometteur, même si j'attends de le de voir défendre davantage dans, dans les grands espaces sur des contres, et notamment dans une, une défense à 4. Sinon, c'est déjà tout pour moi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à mes comptes Twitter, Instagram et LinkedIn pour, pour t'assurer de ne pas manquer du contenu similaire, étant donné qu'il y aura d'autres vidéos d'analyse tactique et d'autres vidéos sur le football suisse. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me lâcher un like, de me le dire dans les commentaires et de partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais. Ça m'aiderait vraiment beaucoup, plus que tu ne le penses. Ciao, ciao